attentats. Souvenez-vous, il y a 12 ans, déjà, c'était le métro londonien qui était la cible d'un attentat qui a fallu que beaucoup de victimes. Maxime Binet. C'était le 7 juillet 2005, en pleine heure de pointe matinale. Le métro londonien est la cible de plusieurs attaques. Trois explosions qui se produisent en l'espace d'une minute d'intervalle. Près d'une heure plus tard, une quatrième visera cet autobus. Le bilan est dramatique. 56 personnes perdent la vie et il y a plus de 700 blessés. Ces attaques sont revendiquées par Al-Qaïda, mais les kamikazes ont grandi sur le sol britannique. Le 22 mai 2013, dans le sud-est de Londres, le soldat Lee Rigby est assassiné par arme blanche. Deux individus radicalisés attaquent le jeune soldat britannique qui ne portait pas son uniforme. et lui assène plusieurs coups de couteau. L'un de ses agresseurs s'adresse une passante qui le filme. Nous devons les combattre comme eux nous combattent, œil pour œil, dent pour dent. Le soldat Lerigby, âgé de 25 ans, décède des suites de ses blessures. Enfin, le 6 décembre 2015, vers 19h, un homme armé d'un couteau sème la terreur dans le métro londonien. Agité, il sera rapidement maîtrisé par les policiers. L'un d'entre eux le neutralise en tirant avec son taser. Le forcené blesse trois personnes, dont une grièvement. À l'époque, très rapidement, les autorités privilégient l'acte terroriste.